Bonjour et bienvenue à notre débat sur les métropoles et leurs périphéries, comment renforcer les coopérations au bénéfice de tous. Je suis Vincent Golin, le directeur du département économie de l'Institut Paris Région et j'aurai le plaisir de co-animer ce débat avec Alexandre Meaux, consultant chez Avisa Partners. Et voilà, nous allons passer une heure et demie ensemble à traiter de ce sujet. Alors nous avons souhaité traiter du sujet des relations entre les métropoles et leurs périphéries car il nous semble essentiel au moins pour deux raisons. La première, nous verrons, c'est qu'il y a un enjeu stratégique à construire des chaînes de valeur économiques et territoriales entre les métropoles et leurs périphéries. La seconde raison, c'est que bah, depuis la pandémie, on a vu une accélération, une transformation des formes de mobilité entre les grandes métropoles, leurs périphéries et d'autres lieux en France et peut-être à l'international. Ces deux raisons, chaîne de valeur d'un côté, mobilité, justifient à elles seules la nécessité de réfléchir et d'agir aux enjeux d'articulation, entre les grandes métropoles et leurs périphéries. Pourquoi Parce que ces grandes métropoles et leurs périphéries, elles partagent de plus en plus le même bassin de vie, le bassin de vie des habitants, bassin de vie d'entreprise, quelquefois aussi bassin de vie de visiteurs. Pour autant, ce sont des territoires administratifs euh, différents. Donc on voit bien qu'il y, y a un enjeu important à ce niveau-là. Alors pour éclairer notre euh, débat, nous avons souhaité organiser euh, notre conférence autour de trois grandes séquences. Euh, la première séquence vise à éclairer la réalité de ces phénomènes économiques existants ou à bâtir entre ces grandes métropoles et leurs périphéries. Pour nous y aider, nous avons deux intervenants qui nous présenteront des résultats d'études. Le premier d'entre eux est Philippe Pancel, chef économiste de la Fondation Quincorde. Bienvenue Philippe. Le second est Alexandre Coulondre, chercheur universitaire, au LATS. Le LATS, c'est l'école des ponts Paris Tech, mais aussi consultant indépendant chez DIT Conseil. Bienvenue, Alexandre. Notre seconde séquence sera animée par Alexandre Meaux et nous permettra d'apporter des éclairages de terrain sur ce débat. Et nous aurons tout d'abord Mélina Eranger, qui est vice-présidente Grenoble à métropole. Nous verrons comment la métropole de Grenoble travaille, développe des relations de coopération avec... C'est les collectivités voisines. Bienvenue, madame la vice-présidente. Ensuite, euh, nous aurons le, le témoignage d'Alain Crémon, qui est président du Grand Soissons, euh, l'agglomération, évidemment, et puis maire de la ville de, de Soissons. Nous aurons aussi euh, Olivier Engrand, qui est conseiller régional des, des Hauts-de-France. Messieurs euh, Crémon et Engrand évoqueront les liens entre euh, le sud de l'Aisne et puis, euh, ce qu'on pourrait dire, la, le Grand Paris, la région Île-de-France. Bienvenue, monsieur le président. Bienvenue, monsieur le conseiller régional. Enfin, Frédéric Leroux, le délégué général de Paris Saint-Normandie, nous parlera de son retour d'expérience sur des coopérations économiques qui ont été engagées depuis plusieurs années à cette échelle entre des territoires, mais aussi et surtout entre des entreprises. Bienvenue, monsieur le délégué général. Bienvenue, cher Frédéric. Et puis, après ces quatre témoignages, on basculera sur la troisième séquence de cette, de cette conférence où chacun de nos intervenants pourra finalement revenir ou développer un point qui lui semble particulièrement important en termes de coopération euh, entre les grandes métropoles et euh, leurs périphérie. Voilà un petit peu le, le cadre dans lequel on se situe euh, ce matin, et je vous repose bah, sans attendre d'engager la première séquence en posant un petit peu le débat avec nos deux experts. Alors Philippe Ancel, euh, bah, vous êtes toujours chef économiste de la Fondation Concorde, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, vous avez publié un rapport particulièrement intéressant qui s'intitule « Structurer le grand bassin parisien en reliant l'île de France avec ses franges extérieures, l'exemple du sud de l'Aisne ». Est-ce que vous pouvez, en 10 minutes, nous présenter vos principales conclusions et surtout les enseignements que vous en tirez pour notre réflexion sur les liens entre les grandes métropoles et leurs périphéries Je vous en remercie. Merci de me donner la parole. Euh, alors, nous, dans cette étude, nous nous sommes focalisés sur l'enjeu de réindustrialisation dans le cadre de la coopération entre les métropoles et leurs territoires périphériques. Alors, pourquoi cette focalisation sur le, la, réindustri la réindustrialisation Parce que c'est ce qui devrait constituer le principal enjeu dans le cadre des débats autour de l'élection présidentielle. Ce n'est pas vraiment le cas. Alors, pourquoi c'est un enjeu fondamental parce que en fait, la France est le pays le plus désindustrialisé de la zone euro après la Grèce. On, je crois qu'on va voir une, petite, un, une slide qui illustre cette... Euh, voilà. Donc quand on regarde le, la production manufacturielle en, en proportion du PIB, on voit que tout en bas, c'est la Grèce, c'est 8% du PIB. Un petit peu au-dessus, c'est la France à 9% du PIB. Puis après, vous avez l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne qui est à 20% du PIB. Alors, cette grande désindustrialisation française est porteuse de risques extrêmes pour le pays. Pourquoi Parce qu'un pays désindustrialisé est un pays pauvre. C'est le cas de la presque totalité des pays africains. A contrario, euh, la Suisse, qui a un PIB par tête deux fois supérieur à celui de la France, hein, c'est-à-dire que les, les Suisses produisent deux fois plus de richesses que les Français et deux fois plus industrialisés que les, que les Français. C'est-à-dire que si on avait porté la, la Suisse sur ce graphique, euh, la Suisse est à 25% du PIB. C'est-à-dire on, on vit sur des stéréotypes, on pense que la Suisse tire de sa richesse euh, de, de, du secret bancaire et éventuellement du chocolat. Ce n'est pas du tout le cas. C'est le pays le plus industrialisé d'Europe. Comme on dit, dans chaque commune en Suisse, il y a une usine. En France, il y a un supermarché. C'est-à-dire c'est deux façons différentes de voir la vie. Alors pourquoi un pays désindustrialisé est un pays pauvre Parce que les salaires dans l'industrie sont plus élevés, parce que l'industrie a une valeur ajoutée bien supérieure. Alors, L'aspect le plus important d'un point de vue macroéconomique, c'est le fait qu'un pays désindustrialisé est un pays endetté parce qu'il connaît un déficit commercial et pour maintenir son niveau de vie, il est condamné à s'endetter toujours plus. Si bien que quand on, on regarde l'aspect le, de l'endettement global, ménage, entreprise, État, la France est à l'heure actuelle le pays le plus endetté des grands pays, devant même l'Italie ou la Chine. C'est méconnu, mais c'est le cas. Alors, le, le deuxième, enfin, Un autre aspect, évidemment, qui est dramatique pour certains territoires, c'est qu'un pays désindustrialisé, ce sont des territoires entiers appauvris, délaissés, pourquoi Parce que l'industrie ne s'implante pas à place de la Concorde. Elle s'implante dans des villes petites et moyennes qu'elle structure. Et donc, la France désindustrialisée, c'est la France du Front national. C'est-à-dire, dans tout le nord de la Loire, par exemple, il y a une concordance parfaite entre la désindustrialisation et le vote pour le Front national. C'est aussi la France des Gilets jaunes. Parce que, qu'est-ce que c'est pour l'essentiel un gilet jaune C'est quelqu'un qui doit aller chercher plus loin, un travail moins bien payé et donc qui est complètement vulnérable à une hausse des carburants. Donc nous devons absolument nous réindustrialiser. C'est pour ça que je me permets de faire cette introduction dans, dans le cadre du contexte des élections présidentielles. Euh, la, la, la première chose, c'est la baisse des impôts de production, hein, parce que nous, nous nous sommes désindustrialisés parce que ce qu'on appelle les impôts de production sont beaucoup beaucoup plus élevés que dans les autres pays européens. Nous sommes à 3,5 points du PIB, alors que dans le reste de l'Europe, on est à moins de 1 point, et en Allemagne, on est à 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, les entreprises françaises payent 70 milliards d'euros de plus d'impôts de production de plus que les entreprises allemandes, et euh, 6 fois plus, et que la, la France paye plus d'impôts de production que tous les pays de la zone euro réunis. Donc c'est un handicap insu euh, en fait, insurmontable, hein, on le voit. Par exemple, si on a en tête l'implantation des deux grands méga-projets industriels que sont l'implantation de Tesla ou d'Intel, ça, ça a été localisé en Allemagne parce qu'il est plus rentable de produire en Allemagne qu'en France. Alors, ceci étant dit, un, un, un des éléments de la réindustrialisation, c'est la coopération entre territoires. Pourquoi parce que les grandes métropoles, en particulier, puisqu'on est en Île-de-France, on va parler de l'Île-de-France, elles sont confrontées à un mouvement de déconcentration, de leur, de déconcentration géographique de l'économie, des fonctions administratives. L'État commence à, à envoyer des fonctions administratives en province, à déconcentrer. De la même façon, les grandes entreprises. Euh, envoient leurs fonctions support en province. Et puis, il y a le numérique qui grignote peu à peu une partie de ses fonctions centrales. Donc, il y a, il y a quand même une baisse de l'activité la, de d'administration qui est le propre de l'île de France. Alors, par rapport à cette situation, euh, l'île de France, qui est bon, la plus grande métropole euh, française, a une carte à jouer. C'est euh, de miser sur la valorisation de sa R&D pour euh, créer des industries innovantes. C'est en effet le, le, le principal attribut des métropoles qui, sur un même territoire, euh, ont des compétences de recherche, de financement, de conseil, etc. Et donc l'innovation, c'est le propre des métropoles. Or, l'île de, F... de France a besoin de, de redonner une place aux activités industrielles. Or, d'un côté, elle a une R&D qui est extraordinaire puisqu'elle cumule 40% de la R&D française. De l'autre côté, elle n'arrive pas à la valoriser, euh, puisqu'on constate qu'elle n'a pas une croissance plus élevée que les autres régions et que les, les PMI euh, et PME franciliennes sont moins innovantes que les PME et PMI euh, du reste de, de la France, ce qui est quand même extraordinaire. Par rapport à ce potentiel de R&D. Euh, pourquoi euh, Parce que euh, ben le, le, le, le tissu industriel s'est considérablement affaibli. Or, pour concrétiser les innovations, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse. Il y a le manque de foncier et il y a le manque de main dœuvre industrielle. On voit bien que dans l'étude qu'on a faite pour le Grand Soisson, on voit que c'est tout ce que, peut apporter, finalement, euh, que peuvent apporter les territoires périphériques. Dans le cas de, du Grand Soisson, il y a des ressources foncières avec des sites industriels prééquipés. Il y a une main dœuvre compétitive grâce à des coûts loge de logement raisonnables, voire bas. Il y a des compétences avec la, compé la création d'une usine-école. Et il y a la volonté politique de réindustrialiser. Donc on voit qu'il y a vraiment c'est parfaitement complémentaire entre la métropole et les territoires périphériques. Alors là, j'ai deux exemples d'industries innovantes qui permettent d'illustrer ce schéma de coopération qu'il est possible de mettre en place. Le premier, c'est celui de la startup Gen Hy qui produit des, des membranes pour électrolyseurs, hein, des, des membranes en céramique qui permettent d'améliorer le rendement des électrolyseurs. En 2021, elle a mis son, en place son, son usine prototype à Orly et elle veut mettre son industrie de production de masse quelque part. Mais elle dit que ne sera pas à Orly parce que le foncier est trop cher et il n'y en a pas. Et vraisemblablement, ça ne sera pas en Ile-de-France. Et elle est en discussion avec plusieurs régions françaises pour, impose, pour implanter son usine. Dans le même domaine, vous avez la société Hélogène, qui est le, la société que, autrefois à Areva Hydrogène, qui de la même façon conçoit et fabrique des électrolyseurs aux Ulysses. Et, euh, et ben de la même façon, elle, elle est en train d'implanter de, de, une gigafactory à Vendôme, à une heure près de la gare TGV, à 1h20 donc de, euh, de Paris. Et de l'autre côté, de l'autre côté, euh, elle, elle a. Elle elle a mis en place un partenariat avec l'université de Paris-Saclay, donc on voit comment la société élogène, tient les deux bouts de la ficelle, c'est-à-dire d'un côté la relation avec les centres de recherche, de l'autre côté la relation avec les territoires. Donc, on voit bien que ça illustre ce que, cette complémentarité, c'est-à-dire pour les métropoles, la R&D, les tâches de conception, les usines prototypes et la production à grande échelle pour les territoires. Cet exemple d'hélogène montre l'enjeu des transports. C'est ce qu'on avait étudié dans le cadre du Grand Soisson, Et donc, ça montre qu'il y a un besoin de, de renforcer les connexions avec les franges de la métropole. Dans le cadre de Grand Soissons, il euh, y, y a un projet de, de renforcement des liaisons ferroviaires, là, qui fait hésiter la SNCF en termes de rentabilité. On a étudié la rentabilité d de manière élargie en regardant si ça contribuait à, à créer des emplois industriels. Et quand on regarde les retombées économiques, pour l'État, à travers toutes les retombées qu'apporte un emploi industriel, on s'aperçoit qu'il suffirait que 370 emplois industriels soient créés par cette liaison ferroviaire pour payer l'ensemble des coûts, investissement et fonctionnement de, de la ligne en dehors même de la recette voyageur. Voilà, donc ça montre ce besoin de, de, de créer des interconnexions pour faire jouer à plein les complémentarités entre les, les potentialités des métropoles et les, les potentialités de leur territoire, des territoires adjacents. Merci beaucoup Philippe pour ce, ce premier éclairage très économique. Vous êtes économiste et on, en effet on voit bien, vous avez voulu à, à travers vos propos montrer le... Le rôle de l'industrie, tout d'abord, dans, dans la dynamique et la compétitivité d'un pays. Et puis après, on voit bien que finalement, il y a une dimension spatiale et que ben, les grandes métropoles, elles sont euh, un peu gênées quelquefois par un une pression forte sur le foncier et qui amène entre à, à, à travailler différemment, à créer des chaînes de valeur territoriales, ce que j'essayais d'introduire euh, tout à l'heure. Euh, et on verra peut-être que tout à l'heure, Mme Eranger poursuivra là-dessus parce qu'il n'y a pas que l'Île-de-France qui est une grande région technologique. On peut penser aussi évidemment à, à, à Grenoble et je suppose qu'il y a certainement des enjeux autour de l'eau technologie entre Grenoble et et d'autres territoires voisins ou un peu plus lointains. Je me tourne vers, évidemment vers Alexandre Coulombre. Vous avez été en charge, vous, du projet du volet statistique du programme de recherche évolution des mobilités résidentielles depuis la crise sanitaire de 2020. C'est une étude qui a été financée par le POPSU et le réseau rural français. C'est une analyse passionnante également, euh, sur, cette fois-ci sur la mobilité résidentielle en France. Euh, on a envie aussi de vous écouter. Alors quels sont les résultats Pareil, un peu en 10 minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire sur ce, cette étude Merci et bonjour à, à toutes et à tous. Alors effectivement, moi, j'entrerai je, dans le débat par un angle qui est plutôt un angle résidentiel, euh, puisque cette étude portait sur, euh, comme on l'a dit, sur les dynamiques résidentielles. Alors la question s'est posée en 2021. On venait de vivre une année 2020 assez particulière. Hein, on ne s'attendait pas à avoir des confinements, des couvre-feux et surtout à voir euh, une partie des, des, des habitants des métropoles et des grands centres urbains euh, quitter les villes pour les, cons, les confinements successifs. Ce phénomène a été relié par, par beaucoup de médias qui voyaient là peut-être la fin de la métropolisation ou en tout cas de l'attraction un peu irrésistible des métropoles qui était un peu le fait structurant du territoire sur les décennies passées. Et euh, le problème d'un point de vue de la recherche c'est qu'on avait du mal à mesurer ce phénomène puisqu'il était récent et euh, il fallait aussi surtout euh, attendre les données publiques qui étaient, des, qui sont des données qui arrivent avec 2, 3 ans, parfois 4 ans de, de décalage. Alors euh, un, un consortium de recherche s'est euh, monté pour essayer bah, à court terme de mesurer euh, ces effets. Alors, euh, euh, le volet que j'ai piloté en collaboration avec Claire Juillard et, et Marianne Bléau euh, sur euh, la diapositive, si vous voulez bien la montrer, c'est appuyé en fait sur des données originales qui sont des données de plateforme, euh, des plateformes de consultation d'annonces en, en ligne, d'annonces immobilières. Et on a euh, monté un, un partenariat avec le site Leboncoin qui est le premier portail d'annonces immobilières en termes de nombre de visites avec 14 millions de visiteurs uniques par mois sur les pages immobilières, hein, pas sur l'ensemble du site, seulement sur les pages immobilières. Et l'avantage de ce site aussi, c'est qu'il a une certaine représentativité euh, territoriale et aussi démographique. Euh, alors, le, le Boncoin nous a mis à disposition trois ans de données, euh, 2019, 2020, 2021, ce qui représente 3,5 milliards d'observations statistiques, euh, chaque observation étant bah, une, une vue sur une page, euh, page d'annonce. Alors, l'avantage de ces données, c'est que euh, leur origine numérique nous permet de les euh, géolocaliser. Euh, avec une double géolocalisation, euh, la géolocalisation de l'internaute euh, et aussi la géolocalisation des biens qu'il consulte euh, sur les annonces de biens à la vente ou de biens à la location. Euh, on peut aussi aller un petit peu plus loin au-delà de ces consultations en, en allant chercher euh, les consultations qui ont généré des prises de contact euh, avec, euh, entre l'internaute et l'annonceur, ce qui nous permet d'avoir un petit peu un, un, une idée d'une concrétisation peut-être future euh, d'une transaction. L'objectif à partir de là de la recherche était de reconstituer euh, l'ensemble du réseau géographique euh, des intentions d'achat et de location de logement, ce qui nous permettait d'approcher euh, ce phénomène d'exode urbain euh, en étant en mesure de voir ben, euh, les territoires qui connaissaient une dynamique euh, euh, voilà, d'accroissement et aussi de voir ben, d'où venaient euh, les, les personnes qui activaient ces territoires. Alors, euh, le, le premier résultat, euh, qui est un résultat un peu contre-intuitif par rapport au débat qui, tel qu'il est euh, cadré, est un résultat de forte stabilité. Lorsqu'on compare en fait la géographie euh, de ces vues d'annonce entre l'année 2019, qui est un peu notre année de référence dans les données, et l'année 2001. Ce que vous voyez sur la carte en fait on s'aperçoit que l'essentiel des flux euh, la structure géographique des flux n'a pas vraiment bougé et est largement structuré euh, comme c'était le cas dans les décennies précédentes par les métropoles et les grands centres urbains qui vont concentrer à la fois l'offre de logement et aussi les habitants et donc on a l'essentiel du trafic qui est un trafic porté par euh, des internautes qui regardent dans leur métropole ou qui regardent dans d'autres métropoles donc ça c'est un peu le, le, le premier résultat de la recherche c'est de dire que si si exode urbain il y a, en tout cas, il ne se joue pas euh, dans, euh, un, on va dire, une reconfiguration majeure euh, du système territorial. Alors, est-ce à dire que euh, rien n'a rien évolué euh, avec euh, cette crise sanitaire Alors, pour, euh, pour répondre à ce deuxième niveau de la question, euh, on a un petit peu gratté dans les données, euh, et on est allé, euh, on a fait évoluer la méthode, pour se dire bon bah ben, finalement effectivement cette stabilité c'est le résultat principal, mais est ce qu'on peut regarder ce qui bouge autour de cette tendance à la stabilité. Et donc on a euh, comment dire dans les données écarté ce qui était attendu, la stabilité, et regarder finalement euh, ce qui est hors norme, ce qui est apparu. Et on a aussi traité les données en prenant en compte la taille relative des territoires. Puisque effectivement, si euh, ce réseau est structuré par les métropoles, c'est aussi parce qu'il euh, y a beaucoup d'offres dans ces métropoles. Et donc, de façon assez mécanique, elles attirent les vues d'annonce. Et donc, on a mis en place une mesure, si vous voulez bien euh, mettre la, la diapo suivante, euh, euh, qui nous permet d'avoir une approche relative de ces signaux faibles euh, qui émergent avec la crise sanitaire. Et on a simplifié un peu ce, ce réseau à l'échelle de la France en rangeant les territoires dans des catégories. Donc on a cinq catégories. On a euh, les zones urbaines très tendues, les zones urbaines tendues, les zones touristiques qu'on a, qu a identifiées en tant que telles. Ensuite, on a les couronnes, et les couronnes peu tendues et les couronnes tendues. Et ensuite, on a le rural. Voilà. Et donc on a simplifié un peu euh, ce réseau euh, en, en regardant un peu les, les liens qui apparaissaient entre ces grandes catégories de territoires. Euh, en tenant compte de la taille relative, comme je disais, c'est-à-dire que là, on n'est plus sur des, des, des liens forts, on est sur des liens faibles, qui peuvent être quelques centaines de personnes qui regardent, mais avec l'idée de se dire que peut-être que si 100 Parisiens regardent dans un petit village de Normandie, on ne va pas le voir dans, la, la, on va dire, dans le volume des flux, mais peut-être que pour ce territoire d'arrivée, bah, c'est important. Euh, et donc on fait ressortir comme ça ces liens faibles. Et là, on voit un nouveau réseau qui apparaît entre les territoires, euh, avec effectivement euh, une, une, une tendance à euh, la sortie euh, des territoires centraux et des grandes métropoles, non pas précisément au profit des territoires ruraux, mais plutôt euh, au profit des couronnes. Euh, et donc, euh, ce, ce, ce résultat nous permet de dire que l'exode urbain n'est pas à chercher dans une reconfiguration majeure du territoire, mais plutôt dans des signaux faibles, et que ces signaux faibles ont l'air plutôt de pointer euh, vers un, un phénomène de périurbanisation plutôt que vraiment d'exode euh, rural, bien que euh, le rural soit divers aussi et que certains territoires ruraux on l'a vu dans l'analyse euh, que je n'ai pas le temps de le détailler ici mais euh, certains territoires ruraux arrivent quand même à attirer leur épingle du jeu, notamment lorsqu'ils sont bien connectés au réseau de transport. Euh, dernière chose, et puis je, je conclurai sur ça sur la diapositive euh, suivante, c'est qu'on est allé euh, voir un petit peu les profils euh, de ces personnes qui étaient candidats à l'exode urbain. Euh, et effectivement, on a cette image en tête de, euh, de ces ménages qui vont télétravailler et donc aller s'installer dans des villes moins denses ou où l'immobilier est moins cher et où l'accès à la nature est peut-être facilité. Euh, ce qui est une réalité, mais en fait, euh, notamment lorsqu'on s'appuie sur des entretiens et euh, euh, une, une équipe de recherche a travaillé euh, en parallèle de notre analyse statistique sur des entretiens, on s'aperçoit qu'en fait, c est, c est, euh, ces profils ils sont pluriels. Il y a bien sûr les ménages qui généralisent le télétravail, euh, mais il faut rappeler quand même que le télétravail concerne 20% des actifs, hein, donc euh, ce n'est pas non plus une révolution totale euh, du marché du travail, et que ce télétravail se met en place euh, souvent un ou deux jours par semaine donc ça freine un peu les mobilités durables et c'est plutôt des, des effets de bi-résidence ou de tri-résidence qui se mettent en place sur ce profil mais on a aussi d'autres profils, on a aussi le profil par exemple des pré-retraités qui commencent à préparer la retraite et qui vont en villégiature un petit peu dans d'autres territoires pour essayer bah, d'acquérir au départ une résidence secondaire et puis ensuite une résidence qui deviendra une résidence principale. On a aussi euh, des profils de personnes qui sont en reconversion professionnelle et euh, ce qu'on pourrait appeler des néo-ruraux qui vont là vraiment euh, euh, on va changer leur mode de vie, changer leur, leur, leur, leur carrière professionnelle pour avoir un mode de vie plus proche euh, de, du rural. Et on a aussi, alors en nombre, ce n'est pas significatif, mais c'est un profil qui apparaît, euh, des personnes qui recherchent un mode de vie alternatif et, et notamment euh, du fait des considérations écologiques de la difficile résilience des villes et qui se disent que peut-être euh, euh, il faudrait se rapprocher de la campagne. Et là, ils vont plutôt aller chercher des biens spécifiques avec un potage et avec un puits pour un petit peu préparer, on va dire, euh, l'éventuelle difficulté à vivre dans des espaces urbains si euh, les conditions climatiques continuent, comme le prévoit le GIEC, à se durcir. Voilà, euh, voilà un petit peu pour les résultats principaux. Merci beaucoup euh, Alexandre. On, on voit l'intérêt et la portée de ces, ces résultats par rapport euh, à ce que quelquefois on peut entendre ou lire euh, rapidement sur cet exode urbain. On voit bien qu'il est à mesurer euh, au regard des, des tendances précédentes et qu'on voit quand même apparaître des, des différences. Et ce qui est intéressant euh, par rapport aux grandes métropoles, c'est qu'on voit bien que finalement la périurbanisation euh, s'intensifie Finalement, Elle se, en nombre. Mais elle s'élargit aussi géographiquement et voit bien la nécessité, comme on l'a vu sur l'économique avec Philippe Cansal, d'avoir aussi sur cette question résidentielle des débats, des échanges sur finalement comment on articule, comment on, on structure ces bassins de vie. Ce qui renvoie également à ce que vous avez indiqué tout à l'heure Philippe, la question des transports, la question aussi évidemment de, de, de, du temps entre le domicile, le travail, etc. etc. Merci beaucoup à, à tous les deux, merci d'avoir planté ce décor. On va poursuivre et je me tourne vers Alexandre mot qui va prendre le relais dans l'animation de, de ce débat. Merci Vincent. Donc après effectivement ces, ces, ces visions d'experts et d'études récentes sur les sujets qui touchent au lien entre les métropoles et les territoires, on va passer à, à, au, maintenant à la vision des acteurs de terrain, des territoires eux-mêmes qui vont nous expliquer leur dynamique de développement, leurs enjeux, leurs besoins. Je voulais juste revenir par rapport à, à ce qu'on a entendu à l'instant. Effectivement, euh, vos interventions illustrent pleinement la nécessité aujourd'hui de repenser le modèle métropolitain. On n'est pas dans une reconfiguration totale des espaces, comme vous l'indiquez, Alexandre, mais on est plutôt, effectivement, comme le dit aussi Philippe, dans un desserrement, et donc repenser ce lien vraiment entre les cœurs de métropole et les territoires euh, périphériques, que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour appréhender les, aussi les stratégies résidentielles. Donc la bonne nouvelle, c'est que, on peut aussi sortir d'une logique d'opposition pure entre les métropoles et leurs territoires périphériques. On peut rechercher des synergies, mais comment faire euh, On le sent bien, il y a un besoin d'infrastructures, un besoin d'équipements, qu'ils soient numériques, pour permettre justement à tous ces, ces néo-ruraux, ou ces, ces gens qui quittent les, les, les centres-villes, d'avoir la possibilité de faire du télétravail, de pouvoir aussi euh, avoir une mobilité suffisante pour se rendre sur leur, leur lieu de travail également. Euh, et tout cela, ça implique de nouvelles coopérations entre les métropoles, les territoires périphériques, des politiques d'aménagement et peut-être aussi des initiatives privées. Donc ça me permet d'introduire euh, nos trois intervenants, en commençant par euh, vous, Milena Donc, euh, Vous êtes vice-présidente euh, de Grenoble Alpes Métropole, en charge des questions d'attractivité, de tourisme et de qualité de vie. On a vu récemment qu'un baromètre, euh, Arthur Lloyd, pour ne pas le citer, classait Grenoble à la deuxième position des métropoles les plus attractives, euh, avec une très forte progression euh, en un an. Euh, la question est, est déjà est très simple. Comment expliquez-vous ces bons résultats de, de votre métropole sur le sujet de l'attractivité Peut-être déjà euh, comment, euh, comment expliquer que ça n'a pas toujours été le cas. Mon <rire> euh, intrigue, elle, elle va plutôt être là. Donc, euh, donc par rapport à, à ce, qui peut être, euh, ce qui a pu être dit, euh, je vais déjà revenir un petit peu peut-être sur l'histoire euh, de Grenoble. Donc, euh, Grenoble et, et son agglomération s'est toujours mobilisée et a toujours eu l'image de l'innovation, d'un écosystème d'innovation. Et ce, depuis euh, la houille blanche. Alors, c'est plus que d'actualité, puisque euh, je pense qu'on a un petit sujet autour de, de l'énergie et de l'autonomie de l'énergie. Et euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que quand l'hydroélectricité est réellement née à Grenoble sur… Euh, sur le, pour, faire, pour inventer la roue blanche en analogie à, au charbon hein, à l'époque, euh, c'est justement par rapport à la connexion euh, des villes avec ces territoires voisins. Donc euh, la connexion de la recherche, mais aussi des collectivités pour, faire, pour utiliser l'eau qui descendait des montagnes dans des réseaux d'hydroélectricité. Euh, voilà comment, euh, comment va naître cette attractivité déjà euh, grenobloise. Donc euh, par rapport au baromètre Arthur lloyd on a bien sûr, bon, les baromètres, on, on sait que ça, c'est fait pour varier. Je rappelle quand même qu'on est la cinquième ville la plus inventive du monde, selon Forbes aussi. La deuxième, la plus innovante d'Europe e pour la Commission européenne. Après, chacun retrouve ses titres, peut-être que par rapport à, à la question qui nous, qui nous est posée. Et, euh, et au confinement également, on bénéficie de l'image ici d'une métropole de, dite de taille moyenne. On est attractif au niveau de notre économie. Euh, quand Monsieur Ancel parle de l'industrialisation, il faut savoir qu'à Grenoble, on est la deuxième métropole en termes d'industrie de, et d'emplois industriels, avec 120 000 emplois industriels sur notre agglomération. Euh, quand on parle de Tesla, nous on parle d'une société comme vercor qui est vraiment euh, reconnue comme une licorne en France sur les, les batteries euh, électriques et qui s'est installée. Et, et là encore, on a la problématique des mobilités, qui installe une Gigafactory à Dunkerque, tout en installant euh, euh, sa R&D à Grenoble avec un centre de R&D, en fait son… Donc voilà, toute, toute la direction et la R&D à Grenoble avec quand même 12 000 mètres carrés à côté de la gare et la difficulté effectivement du foncier dans les métropoles, la difficulté de l'industrialisation qui ne peut se faire que sur le les, la, de, la volonté coopérative des collectivités euh, et bien sûr privées et publiques. Quand, quand vous disiez euh, euh, comment faire pour euh, ne pas opposer les métropoles avec leur périphérie, je dirais que peut-être euh, la réponse est un peu dans la question, peut-être en, en considérant pas nos voisins comme la périphérie. Je crois qu'on euh, a de vraies complémentarités territoriales, que le territoire se pense euh, se au, au sens large, suivant là où on se situe, euh, au territoire national quand on parle de l'Europe, euh, au territoire européen quand on est euh, sur euh, l'international. Et donc, euh, bien entendu, à, à ce qu'on arrive à relier le, le plus facilement. Merci beaucoup. Euh, justement, voilà, vous êtes, donc, je crois, une, une jeune métropole. Hein, vous vous êtes constituée assez récemment, mais comme vous le dites, vous avez engagé des coopérations depuis un certain temps euh, déjà, euh, notamment sur le sujet des, des déchets, de la, la, la gestion des déchets. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres champs, d'autres thématiques sur lesquelles vous pensez qu'il euh, y a des coopérations qui sont soit déjà à l'œuvre euh, en, entre la métropole et les, les EPCI voisins ou qui doivent l'être en termes je pense d'économie, de tourisme euh, ou de mobilité. On parle du RER métropolitain aussi euh, beaucoup en ce moment. <rire> oui, <rire> pas encore assez. <rire> donc euh, donc euh, oui, on a, on a effectivement d'autres euh, enfin, dynamiques autour du tourisme, autour de, de l'économie. Euh, on a des dynamiques qui viennent aussi de, de nos entreprises. On a par exemple le site, on a deux sites ST microélectroniques sur notre territoire. Un qui se situe à Grenoble et un qui se situe dans l'intercommunalité voisine de la communauté de communes du Grésivaudan. Donc, Ne serait-ce que par rapport à, à ces besoins que peuvent avoir les salariés, mais aussi les entreprises de coopérer, on coopère non seulement sur la mobilité, mais aussi sur cette dynamique économique. Aujourd'hui, euh, la, la métropole porte, euh, avec les deux intercommunalités voisines, le pays voironnais et la communauté de communes du Grésil-Vaudan, le pacte économique local hein, qui regroupe euh, les entreprises moteurs du, du territoire et, euh, et donc les, les grands groupes notamment dans une dynamique de résilience, mais aussi d'une façon de vouloir aborder euh, les transitions, la neutralité carbone, ensemble, une résilience et, euh, et une volonté de nourrir l'écosystème. On parle euh, des grandes entreprises, mais l'écosystème grenoblois, il est aussi euh, basé sur de petites entreprises, petites et moyennes entreprises, qui sont les fournisseurs et qui sont indispensables, ou encore les, les start-up, qui sont indispensables à notre écosystème industriel. Merci beaucoup, Mélina Ranger. Euh, je me tourne maintenant vers Alain Crimon, euh, maire de Soissons, président de Grand Soissons Agglomération et qui est, euh, comme on le disait, accompagné d'Olivier Engrand, conseiller régional des Hauts-de-France, en charge des questions de, de mobilité. Euh, donc, on a souhaité donner la parole à différents types de territoires, des métropoles. Des, aussi des, des initiatives portées par des acteurs privés et des territoires de taille médiane euh, qui, voilà, qui, qui ont aussi, comme on l'a vu, une carte à jouer aujourd'hui dans, dans ces mouvements de desserrement, de recomposition géographique. Alors, M. Crémont, euh, tout le monde connaît bien sûr le, le vase de Soissons, je pense, peut-être un peu moins votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter brièvement et, et nous expliquer sa dynamique de développement C'est vrai que vous avez raison, souvent quand on connaît Soissons, euh, le vase arrive tout de suite... Euh, et s'est inscrit dans le récit national, mais pour autant, euh, on a du mal à le situer sur la carte. Donc, euh, le Soissonnais, c'est un territoire qui est situé aux au franges, à la frange de la zone d'influence de l'île de France, qui est à 100 km de Paris et à 45 minutes de, du premier aéroport qui est Roissy-Charles-de-Gaulle. C'est un territoire de taille moyenne avec une ville centre qui fait 30 000 habitants et, et euh, une agglomération qui fait 52 000 habitants. Dans, sa, dans un bassin de vie de 110 000 habitants. Alors, le Soissonnais a, pendant les années 90-2000, perdu 7 000 emplois industriels. Pendant la même période, on a subi aussi la fermeture d'une caserne militaire de 1200, de 1200 militaires dont 200 familles. Donc voilà un peu les éléments de contexte des années 90-2000, 7 000 emplois perdus et une caserne militaire qui se ferme. Donc on parlait tout à l'heure de résilience, je ne voudrais pas revenir à, à il y a un siècle, mais c'est vrai que la ville de Soissons était sur le front et c'est vraiment une ville résiliente puisqu'elle a été détruite à plus de 85% à l'époque. Donc euh, en termes de résilience, on, on sait de quoi on parle sur le territoire de Soissonnais. Donc dans les années 2000, euh, rapidement, euh, les, les, les élus euh, euh, ont investi à la fois à la ville et l'agglomération dans la création de parcs d'activités dédiés à la fois aux, aux entreprises industrielles, mais aussi... Aux entreprises de logistique. Parallèlement, sur cette fameuse caserne militaire, qui a été rénovée par un grand architecte qui est aussi soissonnais, qui est Jean-Michel Villemotte, on a construit 19 000 m2 de tertiaire et puis 16 000 m2 dédiés au, au monde médical avec la création de 400 logements. Et on s'est aperçu très vite que, on, est, on a pris conscience très vite que la mobilité représentait un enjeu bien sûr majeur en matière de désenclavement, d'une part pour valoriser ces infrastructures et ces équipements, mais aussi pour permettre à, aux travailleurs d'aller travailler dans cette métropole. Alors, après de, de nombreux combats et même quelques manifestations d'élus, la mise à deux fois de voie de la RN2, donc cette RN2, c'est celle qui va entre Paris et la frontière belge, donc on a, la mise à deux fois de voie de la RN2 est maintenant une réalité. Je dirais d'un handicap, on en a fait une opportunité puisque c'est la première autoroute à 110 km h et euh, gratuite. Mais tout cela ne, ne suffit pas puisque nous sommes aussi en train de requalifier le, le quartier de gare avec un véritable hub multimodal. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 Soissonnais qui rejoignent Paris euh, chaque jour pour aller travailler. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une nécessité d'aller plus loin dans notre démarche euh, d'interconnexion avec... Euh, la métropole de Grand Paris et, et de Roissy. Et donc on a travaillé, les élus ont travaillé euh, sur euh, cette fameuse virgule. Pourquoi la virgule C'est parce qu'elle a une forme de virgule, elle se situe à, à, à Mitry-Mory, donc sur la ligne Langues-Soissons-Paris, donc à hauteur de Mitry-Mory, pour rejoindre la ligne Charles de Gaulle express et pour rejoindre Roissy-Picardie. Voilà en gros. Donc ce projet, bien évidemment… Euh, fait l'unanimité, ce qui n'est pas toujours facile, vous savez, dans, dans une agglomération et au-delà même de l'agglomération, puisque nous sommes en train de construire un PETR qui, qui, qui est composé de l'ensemble du bassin de vie. L'ensemble des élus, l'ensemble des maires, ces 166 collectivités, hein, euh, sont euh, d'accord et, et trouvent qu'il est urgent de travailler sur cette ligne et sur cette inter interconnexion avec, euh, avec le Grand Roissy. On est soutenu, bien sûr, vous en doutez, dans ce projet par la région de France et premier lieu par son président, Xavier Bertrand. Et, et il est actuellement, ce projet est étudié par la SNCF au titre du CPER, donc le contrat, le contrat plan local, régional. Je voudrais oui. insister sur le fait aussi que cette ligne de connexion doit permettre justement à un territoire urbain, puisque... La ville de Soissons, 30 000 habitants, et on est vraiment dans la ruralité avec euh, l'ensemble des communes. J'ai parlé de 166 communes pour 110 000 habitants. Vous voyez bien la taille des communes. Et donc, c'est un enjeu politique, je dirais fort, d'aménagement du territoire et plus globalement de tout l'espace euh, du sud de l'Aisne. Et donc, euh, cette ligne a été imaginée euh, dans ses besoins, à l'image de ce qu'on a fait pour la deux fois de -voix, qui est de la route nationale 2, qui est une vraie réussite. Et donc, euh, je pense aussi que, vous le disiez en introduction, c'est une opportunité de construire de nouvelles relations partenariales entre les bassins de vie urbains, donc le bassin de vie Soissonnet valois et puis le bassin de vie de, de Roissy. Très bien. Merci beaucoup, M. Crémont. Euh, donc, tout à l'heure, Philippe Ancel et Alexandre Coulondre nous ont expliqué que les territoires périurbains avaient une carte à jouer, que ce soit en matière d'attractivité résidentielle ou de développement industriel. Comment cela fait-il écho à la, à la stratégie que vous mettez en place sur le Soissonnais euh, Pour préciser ma question, pour schématiser, on a souvent tendance à, à avoir deux grands modèles en tête. Un modèle de territoire qui veut développer leur base productive, développer leur industrie, et d'autres qui miseraient plutôt sur un développement du tourisme, de l'attractivité résidentielle, qui travailleraient sur le cadre de vie. Euh, vous, comment vous vous situez par rapport à ça Monsieur Engrand, peut-être si, si vous le permettez, on va, ne on va pas opposer l'un à l'autre. Ce que je vous propose, puisque... Euh, euh, comment dirais-je, Olivier Andron, la, qui, qui est aussi conseiller régional et, et présent, c est qui, et qui s'inscrit complètement dans la stratégie de, de, de développement de notre territoire, et qui répond à, à cette première question sur ce qui touche à la réindustrialisation. Alors merci, euh, bonjour à tous. Nous cherchons euh, tout d'abord justement à combiner les deux. C'est tout l'enjeu. Notre volonté politique de, de comment dirais-je, de recréer de la valeur et de la richesse sur le territoire, s'inscrit dans le processus de réindustrialisation voulu par la région des Hauts-de-France et particulièrement par son président, Xavier Bertrand. Je rappellerai, on parlait de classement tout à l'heure, que les Hauts-de-France euh, a été classée pour la deuxième fois consécutivement, deuxième région d'accueil des investissements directs étrangers en nombre d'emplois. Et pour répondre à cette volonté politique, nous avons quand même un certain nombre d'atouts euh, qui va permettre euh, de... de, de, de de performer sur la, cette réindustrialisation. Alors, nous avons des solutions d'implantation optimisées, purgées de fouilles archéologiques. Comme vous le savez, euh, M. le maire nous l'a dit tout à l'heure, nous sommes sur un territoire d'art, de, de, de culture et surtout d'histoire. Et, et ces, euh, ces implantations sont déjà prééquipées de tous les réseaux dont ont besoin les entreprises. Ce qui a permis notamment euh, d'obtenir euh, des labels très importants euh, territoire d'industrie et sites industriels clé en main. C'est plus de 400 hectares déjà aménagés sur le grand territoire de Soissons. Second atout, c'est notre proximité, on l'a dit tout à l'heure, du Grand Paris et l'accessibilité, notamment au marché du Nord-Ouest européen, qui, vous le savez, euh, aujourd'hui sont très importants pour, euh, pour la France et particulièrement pour les Hauts-de-France. Autre atout, une grande compétitivité en ce qui concerne les coûts d'implantation. Vous en avez fait référence tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que regardent aussi les entreprises, c'est ces coûts, notamment d'immobilier, de foncier et de fiscalité. Et enfin, peut-être l'atout le plus important du territoire qui retrace bien notre passé industriel, avec un savoir-faire en termes de réhabilitation de friches et de requalification d'espace, et avec en parallèle, une très grande fiabilité et fidélité de la main-d'œuvre locale. Vous en avez fait aussi référence tout à l'heure, et qui est un enjeu, qui est une problématique aujourd'hui pour les entreprises, notamment sur l'ensemble du recrutement de ces besoins en personnel. Vous l'aurez compris, notre territoire a beaucoup d'atouts pour optimiser et accompagner la convergence de croissance des deux bassins d'emploi. Mais pour accompagner ce développement et lui donner euh, toutes les chances de réussir, cette connexion avec le pôle de Roissy que l'on a baptisé la virgule ferroviaire et la solution de mobilité indispensable et incontournable. À ce titre, le président Bertrand, la semaine dernière, a bien insisté et reprécisé l'engagement que la région va avoir sur ce projet important, non seulement pour le Grand Soissons, mais pour l'ensemble des Hauts-de-France. Donc je pense que vous avez, vous avez compris, je dirais, la volonté politique d'équiper de, de, de, le territoire avec des espaces dédiés justement aux, aux industries. Pour ce qui concerne, bien sûr, la, la, la, le résidentiel et, et le tourisme, moi, je pense qu'il ne faut pas être dans une posture d'opposition entre la stratégie de territoire, donc ce qu'on dit souvent, la ville dortoir, et puis cette volonté qu'ont qu nos territoires urbains d'être attractifs en matière résidentielle et touristique, mais plutôt, je pense, dans une démarche de complémentarité. Alors, l'attractivité d'un territoire, elle est multifactorielle, et elle doit répondre, répondre aux habitants d'aujourd'hui, hein, comme dit souvent le, le président Bertrand, le maire, il est à portée d'engueulade, hein, mais aussi aux, aux habitants de demain. Alors, nous avons mis en place une politique ambitieuse en matière d'habitat, et notamment, nous sommes dans la création d'écoquartiers. Sur, sur la réaffectation de friche. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux et très fier d'avoir lancé la semaine dernière un premier écoquartier. C'est 400 logements, dont 200 logements de maisons individuelles, puisqu'il y a aussi une forte demande en maisons individuelles, puis aussi de, de semi-collectifs, et ça dans un parc. Nous avons trois autres dossiers de cette nature, bien sûr, dans nos cartons. Ce tout le monde le sait, un cadre de vie euh, probablement comme à Grenoble, épanouissant, on a beaucoup de verdure, beaucoup d'espaces paysagers, la mobilité douce et, et on a une chance extraordinaire, c'est la rivière qui traverse la ville et avec la requalification que nous sommes en train de faire aujourd'hui euh, les, les, sur les berges de l'Ais. Bien sûr, la fragilité d'un territoire, c'est aussi multifactoriel, je vous disais. C'est d'abord une ville sûre et apaisée aussi, avec une police municipale de 24 agents qui travaillent 24 heures sur 24, avec un centre de supervision urbain très moderne. On peut pas oublier aussi, et les gens nous le demandent, une offre de santé de qualité, avec le centre hospitalier de Soissons, qui est l'hôpital pivot du groupement hospitalier de l'ensemble du site de l'Aisne, avec un. Un gros, de gros projet d'investissement, il s'agit de 80 millions d'investissements dans de la radiothérapie, dans l'IRM et sur un nouvel EHPAD. Ceux qui veulent venir nous rejoindre aussi attachent beaucoup d'importance à, à l'éducation de leurs enfants et nous avons mis le paquet, je dirais, dans les investissements dans les écoles et notamment en matière de digital, mais aussi en matière de classes spécifiques. Quand je parle de classes spécifiques, je parle de, de classes bilingues mais je parle aussi de classes autistes et aussi des échanges. Beaucoup d'innovations que nous avons avec nos amis québécois. Alors c'est enfin aussi, et ça c'est Grand 60 agglomérations qu'il a développé des équipements culturels et loisirs de haute qualité. Nous avons un complexe aquatique qui n'est pas simplement une piscine, mais qui est aussi un complexe avec de fitness, du balnéo, de la restauration rapide. Nous avons un auditorium, une de musique et de la danse, où les plus grands viennent enregistrer leurs albums comme... Le violoniste Renaud Capuçon ou, ou encore uh, Keith Armstrong. Une promotion culturelle, de, chacun s'accorde à le dire, d'une très grande qualité. Bref, euh, des projets, je dirais, un territoire, un petit territoire qui a tout d'un grand. Parfait. Et avec des projets aussi culturels très ambitieux. L'un qui est porté par la ville de Soissons, accompagné par l'agglomération, la, qui a un parcours vidéo-mapping d'immersion. Euh, du, du patrimoine soissonnais à l'image de ce qui existe aujourd'hui pour ceux qui connaissent chartres en lumière mmh. et puis enfin cette euh, cerise sur le gâteau de, du projet présidentiel que chacun doit connaître qui est la cité internationale de langue française qui est à 15 minutes je dirais 15 km de soissons 10 minutes de soissons et qui va permettre aussi là d'apporter un certain nombre de visiteurs parfait mais merci beaucoup notre projet pour terminer simplement c'est avoir le même niveau de service qu'une métropole tout en conservant, bien sûr, notre identité, notre singularité, vivre à la campagne, en ville. Très bien. Merci beaucoup à, à vous deux pour cet exposé vraiment très, très euh, complet sur les atouts du territoire, à la fois économique, résidentiel, touristique. On voit qu'effectivement, il y a il y a beaucoup de choses à faire à, à Soissons. Vous avez parlé de la rivière Haine qui euh, constituait euh, effectivement aussi un, un axe d'attractivité. Ça va faire la, la, la jonction avec euh, notre intervenant, intervenant euh, suivant, Frédéric Leroux, puisque euh, vous travaillez sur un autre axe euh, fluvial, on va dire l'axe Seine. Euh, vous êtes directeur exécutif de l'association Paris Seine Normandie, donc une initiative portée par euh, les chambres de commerce euh, d'Île-de-France et de Normandie. Et euh, vous jouez un rôle clé donc, dans la structuration économique de cet espace. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que c'est que Paris-Seine-Normandie, qui, je crois, n'est pas encore un territoire administratif, mais euh, a peut-être vocation à le devenir. Alors, nous, nous allons effectivement opérer un, une rotation de 90 degrés vers le nord-ouest et glisser de l'Aisne et du Grand Soisson vers le nord-ouest et l'axe Seine, donc, de Paris jusqu'à l'estuaire de la Seine, jusqu'au Havre et à Honfleur. Comme, comme, comme vous l'avez dit, l'axe Seine n'est pas vraiment un territoire, ou en tout cas c'est un territoire à géographie variable. Il y a un intangible géographique, c'est la Seine. C'est la Seine, son estuaire, sa façade maritime. Tout le reste, on va le voir, où on l'a vu depuis un peu plus de dix ans maintenant, n'est qu'une affaire de coopération. Alors, avant même d'être un territoire, ou un territoire à géographie variable en fonction de, du sujet en fonction du sujet qui peut être résidentiel, qui peut être industriel, qui peut être de transition, ou même, on va dire, de, sujet de, de, de, même de compétition internationale au sens large, avant même d'être un territoire, c'est un projet. Et c'est un projet qui naît, euh, oui, il y a une bonne dizaine d'années, à partir de la conjonction de deux visions. Une vision d'urbanisme, et d'aménagement, celle qui est portée par un architecte bien connu, Antoine Grumbach, qui imagine allez, de mettre en application le, le, le principe surréaliste d'Alphonse Allais qui consiste à mettre Paris au bord de la mer, puisque les villes, si elles étaient à la campagne, on y respirerait beaucoup mieux. Donc la conjonction de cette vision d'aménagement et d'urbanisme, pour voir du Grand Paris une évolution vers un très Grand Paris, qui pousserait donc ses limites jusqu'à la mer, et puis une recommandation prospective portée par certain euh, nombre d'économistes, dont Jacques Attali, qui voit là plutôt un, un avertissement en disant à Paris ou Grand Paris à la métropole, attention, euh, ton histoire, à toi Grand Paris, si elle veut se perdurer et faire partie du, du paysage des grandes villes mondiales du XXIe siècle, c'est d'accepter euh, une dimension maritime mondiale et jouer une place incontestable dans le concert des, des grandes villes-monde, des grandes villes du commerce maritime euh, qui sont euh, Shanghai, Singapour, New York, Londres. Et donc la façade maritime est une donnée fondamentale du devenir de Paris et, et, et du Grand Paris. Alors voilà La conjonction de ces deux projets, ces deux visions, ça donne un projet politique qui se traduit alors plusieurs années plus tard, un changement d'exécutif plus tard, euh, par une coopération État-région. Et donc on commence à voir à ce moment-là l'existence d'un territoire, d'un territoire et notamment par, sa, par son poids économique incontestable euh, 30% de l'économie française, euh, 15 millions d'habitants, plus d'un million d'entreprises mais un territoire qui ne va exister que par sa capacité à se représenter quelque part entre les limites administratives de la Normandie et les limites administratives de l'île de France. Avec une précaution énorme à prendre, surtout ne pas parler de Paris et de sa périphérie. Ça a failli être un, un des sujets d'échec de la construction d'un projet porté, je crois pour la première fois, avec la bonne volonté de l'île de France, auprès d'une de ces régions limitrophes. Mais la grande peur des Normands, au début de cette construction, c'était d'être considéré simplement comme la périphérie d'un grand Paris. Alors qu'il fallait complètement euh, voir ce projet sur une question de complémentarité. Complémentarité, c'est un travail qui a été fait sur la base de coopération, très clairement. Coopération qui ont permis de faire quoi De montrer que le territoire existait à travers des chiffres, à travers des cartes, la capacité d'existence d'un territoire, c'est sa capacité à se représenter et à être compris, à être rendu visible et lisible. Je regarde Vincent parce que nous avons travaillé ensemble il y a plusieurs années. Ça fait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années que nous travaillons ensemble. Mais nous avons travaillé sur un certain nombre de sujets qui consistaient à montrer le territoire à travers des cartes et à travers des chiffres. Et à aller même jusqu'à en faire un produit éditorial il y a quelques années il y a trois ans. Les éditions, autrement, ont accepté de faire un atlas de la Vallée de Seine. Alors, la Vallée de Seine, c'est une des versions de l'axe Seine au sens du territoire économique qui peut être euh, représenté comme véritablement un vecteur à la fois logistique, industriel, énergétique, entre le Grand Paris et l'estuaire de la Seine, sa façade maritime. Et la Vallée de la Seine, c'est la vision politique qui a été soutenue à partir de 2015 par cette coopération un peu inédite entre l'État et les deux régions. À ce moment, au moment de la signature, il y avait encore deux Normandies, mais on va dire les deux régions, Normandie et Île-de-France. Territoire de coopération avec des belles constructions et puis aussi des sujets qui ont moins bien fonctionné. Alors si on reste pour l'instant sur le positif, disons, quels sont les, les premiers résultats tangibles de cette coopération? Est-ce qu'il y a des, des outils qui ont été mis en place, des actions initiées, euh, peut-être des dispositifs de financement conjoint, je ne sais pas, est que voilà, euh Un financement inédit euh, sur la base de cette coopération entre l'État et les deux régions, euh, qui a permis de dégager euh, beaucoup d'argent, presque un milliard d'euros, sur cinq euh, sur ans pour financer des, la mise à niveau d'infrastructures de transport, essentiellement. Euh, faire système entre l'Île-de-France et la Normandie, ça passe par une amélioration du système de transport. Transport passager, transport fret, très clairement. Et aujourd'hui, on le voit, malgré le temps qui a passé, c'est-à-dire qu'il a fallu plusieurs années pour que euh, le système multimodal autour de, des entités portuaires, retrouve un minimum de, de compétitivité, en tout cas de, de compétitivité de niveau international. Le, le territoire, de, de, ce territoire de l'Axe Seine, devient progressivement un territoire logistique majeur. Très grandes implantations ont été annoncées ces deux dernières années. C'est le résultat d'une mise à niveau euh, des infrastructures permettant une amélioration des flux très clairement, la Seine, c'est la moitié du trafic fluvial en France. Euh, mais c'est beaucoup moins que dans les années 60. Beaucoup moins que dans les années 60. On est simplement en train de rattraper progressivement ce qu'on a pu connaître en, en matière de, de, flux, de, de flux multimodaux par la Seine et par le, par le ferroviaire. La concrétisation de, de cet axe Seine à travers donc le, les, les, financements, les financements publics, c'est la fusion d'un système portuaire euh, qui, au départ, était un simple GIE au début des années 2010 et qui s'est concrétisé donc très récemment, l'année dernière, par la création d'un établissement portuaire unique euh, sur l'ensemble de l'axe Seine, donc fusionnant Port de Paris, Grand Port Maritime de Rouen, Grand Port Maritime du Havre. C'est une concrétisation majeure de ces coopérations parmi tant d'autres. On parlait tout à l'heure d'hydrogène. Je crois aussi que sur cet axe Seine, il y a beaucoup de développement euh, d'énergie, euh, d'hydrogène, de grands investissements euh, autour de, euh, de Port-Jérôme, voilà, sur, sur tout cet axe. Est-ce qu'il y a un, un lien aujourd'hui entre cette, euh, ce trafic, et ce, ce, tourisme, enfin ce, pardon, ce ces flux euh, fluviaux et ce développement d'industrie, d'énergie L'axe Seine, c'est la vallée du carbone, historiquement. Euh, L'essentiel de l'industrie s'est construite sur une, la, transformation, la transformation du carbone, à tous les étages, si j'ose dire. C'est la raffinerie, ce sont les produits pétroliers. Euh, ça reste le premier, euh, le premier trafic euh, portuaire d'importation euh, au port du Havre, très clairement. Euh, l'économie du, euh, du carbone par l'industrie automobile, l'économie du carbone par la puissance de l'industrie chimique, euh, ça devient une, une industrie vulnérable ou un ensemble industriel vulnérable. On le voit d'ailleurs hein, sur les chiffres que, que vous avez mis en avant euh, de, de, à travers vos études. La, la perte industrielle sur ces 30 dernières années, c'est 50%. On est passé à moins de 10% de, du nombre d'emplois Aujourd'hui dans les, dans les filières industrielles, on a fait une étude a, très récemment avec, euh, avec l'INSEE sur l'ensemble des deux régions, euh, déclin industriel très fort. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer à la place pour à la fois enrayer le déclin industriel et euh, sortir du carbone qui devient une nécessité évidente. L'hydrogène, oui, euh, d'ailleurs la Vallée de Seine c'est la première consommation d'hydrogène actuelle en France. Donc les, les pouvoirs publics et les grands industriels s'emparent du sujet, se sont emparés du sujet récemment. Les deux régions, Normandie et Île-de-France, viennent de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour soutenir l'émergence et la structuration de projets faisant appel à l'hydrogène vert, donc électrolyse et ou autre solution pour échapper à l'hydrogène gris tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les quatre métropoles, alors les quatre niveaux métropolitains de axe Seine, Paris, la métropole du Grand Paris, Rouen et le Havre, viennent d'annoncer la création, il y a quelques semaines, d'une SEM, d'une SEM énergie, pour porter et structurer euh, tout toute un pan de la transformation énergétique qui va prendre place sur l'axe Seine. Alors, des bonnes idées, attention à ne pas non plus euh, se disperser. C'est un peu le risque. Euh, le paysage de l'axe Seine, à sa création dans les années 2010, était assez désert, il y avait peu d'acteurs, il y avait le GIE à repas, il y avait le collectif des agences d'urbanisme, il y avait le collectif des chambres de commerce et d'industrie, il y a eu au fur et à mesure d'autres collectifs qui se sont montés. Euh, Aujourd'hui, le danger, ce serait de courir au secours de la victoire et d'avoir trop d'initiatives qui soient insuffisamment coordonnées. Merci beaucoup peut-être on va maintenant, une fois qu'on a entendu tous ces témoignages de ces reins qui sont très éclairants et qui, qui, qui donnent plusieurs, plusieurs axes de réflexion, on va aborder la dernière partie de notre, de notre conférence aujourd'hui qui est vraiment de, voilà, l'objet c'est de croiser les regards, de, donc, de vous faire interagir aussi les, les uns avec les autres alors je vais me tourner peut-être en premier vers Philippe Ancel et Alexandre Coulondre euh, Est-ce que vous pouvez, par rapport à, aux interventions différentes qu'on a pu entendre, réagir et nous dire s'il y a une idée, une action euh, que, que vous retenez qui retient particulièrement votre attention à développer pour euh, enrichir les, les coopérations entre les métropoles Et alors, on peut aller les appeler à les périphéries ou on va dire leur, leur, euh, les territoires environnants euh, pour être moins <rire> moins péjoratif, peut-être. Euh, moi, je voudrais souligner qu'on vient l'extraordinaire. Enfin, oui, je voudrais souligner combien l'extraordinaire réussite de Grenoble euh, en termes d'innovation souligne l'immense potentiel de valorisation de la R&D francilienne. Je répète, hein, 40% de la R&D de France se fait en Ile-de-France en, en termes d'industrie innovante. Et cette valorisation, en effet, je pense, passe par des coopérations avec les, les, les territoires adjacents de lîle de france en tout cas, bravo pour Grenoble. Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est un petit peu ce, ce sujet de, bah, du non recoupement, on va dire, entre la dimension politique des territoires, la dimension résidentielle et, euh, et la dimension économique. Et c'est vrai que parfois, les découpages politiques ne sont pas ceux de fonctionnement du territoire. Et, euh, et je trouve que les initiatives comme Paris Saint-Normandie sont, sont assez intéressantes justement pour remettre de la concertation, de la coopération entre des frontières politiques qui sont parfois héritées de l'histoire mais qui ne correspondent pas vraiment au fonctionnement de, de certains lieux. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, moi ce que je voudrais revenir, et c'est plutôt une remarque sous forme de question, euh, on a évoqué les enjeux de développement durable autour de la nécessité de décarboner l'économie. Euh, il y a un autre enjeu euh, très euh, présent, on va dire, dans les débats publics et politiques actuels, plus autour de l'aménagement du territoire, qui est cette question du zéro artificialisation net. Hein, donc euh, cet enjeu euh, euh, qui a été, on va dire, euh, fixé dans la loi climat et résilience, de, à l'horizon de 2030, de réduire par deux euh, l'artificialisation des sols dans les territoires, et pour arriver à un zéro artificialisation en 2050. Euh, on voit que c'est un enjeu pour le résidentiel, euh, où on va construire des logements et comment on va les construire. Et euh, je pense que ça l'est d'autant plus pour l'installation d'industrie et euh, d'activités économiques. Euh, donc voilà, c'est plutôt une, une perche tendue à nos intervenants. Euh, comment, euh, comment vous voyez euh, l'articulation entre cet objectif de politique nationale et... Euh, bah, vos objectifs locaux de développement des territoires, euh, notamment pour l'implantation d'entrepôts logistiques ou d'industries euh, qui ont besoin d'espace. Euh, voilà. Co comment euh, cette articulation va pouvoir se faire à l'avenir Est-ce qu'on est amené à inventer de nouvelles formes urbaines euh, plus denses peut-être euh, moins étalées horizontalement enfin, voilà. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Peut-être, du coup, on peut donner la parole, si vous le souhaitez, à Mélina Héranger, puisque Grenoble est aussi capitale verte de l'Union européenne. Donc, cette question de zéro artificialisation nette, je pense que ça, ça peut aussi vous parler. Euh, Est-ce que vous souhaitez réagir, peut-être Oui, absolument. Donc, euh, et, et merci de soulever, hein, soulever cette question. Au niveau de la métropole de Grenoble, en fait, dans le, dans le précédent mandat, dans le P, PLUI, finalement, on avait déjà abordé cette question de, du zéro artificialisation. Artific, Salisation, donc, euh, donc on avait pris un peu d'avance par rapport à ça. Une avance qui est due aussi à notre géographie, tout simplement, euh, puisque notre agglomération a, a ce phénomène un peu cuvette avec les vallées. Donc ça a ses avantages, puisqu'on est entre trois massifs, le Vercors, la, Char la Chartreuse et Beldone, et ses inconvénients qui nous ont toujours invités justement à, à plutôt construire sur la hauteur. La, la réponse, elle est, euh, elle est bien sûr à travers… Euh, des innovations et euh, qu'on peut retrouver dans, dans la résilience que j'évoquais tout à l'heure, avec, euh, avec comment, euh, enfin et c'est pourquoi Grenoble a été élue capitale verte de l'Europe en, en 2022. Ça vient, ça vient justement répondre à des ambitions, à un virage sur ces, ces transitions que, que Grenoble et son, son agglomération avaient déjà prises. Euh, je souligne par la même occasion que, par exemple, on a aujourd'hui 12 entreprises iséroises qui se mobilisent et qui se sont engagées dans la Convention des entreprises pour le climat, avec l'objectif en 2030 d'avoir 55 des émissions de gaz à effet de serre en moins, avec l'impératif de l'impact sur la biodiversité, la régénération du vivant. Donc, on, Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment déjà cette sensibilisation que bien sûr que, que ça nous contraint, puisque toutes les métropoles sont contraintes en termes de, de foncier économique ou même d'habitation. Euh, C'est quelque chose que l'on a lancé, qu'on retrouve dans notre aménagement de territoire avec des projets comme, comme grande Alpes, des projets qui ont été pensés sur, sur, une, sur 30 ans, avec euh, justement comment requalifier les espaces publics, comment coupler les, les besoins. On a ici 400 hectares qui sont complètement repensé, avec 30 000 habitants, 40 000, en, 40 000 emplois qui doivent favoriser un lieu et des quartiers avec du loisir, de la culture, le commerce, les services, et justement euh, bénéficier un peu de ces, ces tendances qu'on a vues dans le confinement, de tout savoir mixer, de tout savoir rapprocher, tout en, tout en euh, assurant une qualité de vie par rapport à, aux services et une accessibilité. Euh, J'insiste là-dessus, puisque ces problématiques, avant tout, euh, elle nous interroge sur comment habiter sur des hauteurs, mais comment garantir des îlots de fraîcheur, comment euh, garantir une qualité de vie qui fait qu'on ne va pas avoir euh, le besoin ou la nécessité de s'éloigner des couronnes, de s'éloigner des, des, euh, des, enfin, des possibilités de mobilité douce pour avoir une qualité de vie meilleure en dehors de la ville. Qu'est-ce qui fait que la ville, tout en étant euh, accessible à toutes les classes euh, socioprofessionnelles, euh, reste attractif pour toutes les classes socioprofessionnelles et, euh, et justement permettre euh, ben, d'avoir cette, cette facilité entre, en, entre habitation-emploi. Euh, pour ça, on mutualise les locaux, on mutualise le, les. Euh, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de justement savoir travailler entre public et privé, c'est mutualiser les espaces, les tiers-lieux. Comment aujourd'hui, tous les espaces que l'on pense, y compris. Euh, dans des espaces publics, on les mutualise avec le privé par rapport à des besoins de salles, par rapport à, à des espaces de coworking, comment on facilite un télétravail de proximité. Donc, ce sont tous ces enjeux-là avec comment le bien-vivre en ville favorise et, euh, et n'est pas incompatible avec euh, euh, l'artificialisation des sols, mais au contraire, euh, témoigne le bien-vivre avec des îlots de fraîcheur et avec euh, et avec une mutualisation et la garantie d'un lien social de qualité. Merci beaucoup. Pe Peut-être... Euh, Tout à fait. Oui, président Crémant. Intervenir, si vous le souhaitez, bon, si, si vous, vous l'avez bien compris, à travers l'histoire de, de notre territoire, et plus largement, je parlais du, du bassin de vie, euh, on a un certain nombre de friches industrielles, puisque les industries, avant, étaient en bordure de, de, de la ville, et donc, bien sûr... L'ensemble, nous sommes en train de travailler aussi sur le zéro artificialisation et nous avons tellement de friches que nous allons pouvoir faire un certain nombre de projets par la dépollution. Une autre chose qu'on est en train de développer sur notre territoire, c'est tout ce qui touche au réseau chaleur. Et donc, dans quelques minutes, d'ailleurs, je vais un, un résultat d'appel d'offres. Et puis enfin, une grande végétalisation dans l'ensemble de la ville. Et en, particu en particulier dans, dans le cœur de ville qui est, qui est très minéral, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer avec le sous-sol, puisque c'est un sous-sol archéologique très, très, très, très riche. Mais on arrive quand même à végétaliser la ville et, et ceux qui ne sont pas vus depuis plusieurs années à Soissons euh, trouvent effectivement que, que la ville devient aussi une ville très verte, même dans un environnement très minéral. Alors, je me permets, justement, euh, Monsieur Crémon, vu que vous prenez la parole, euh, tout à l'heure, euh, vous avez euh, effectivement bien mis en avant les atouts, euh, les atouts de votre territoire, euh, des coopérations aussi euh, qui sont déjà à l'œuvre. Vous avez parlé de la cité euh, de la francophonie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, peut-être d'autres coopérations que vous êtes en train de travailler ou que vous souhaiteriez développer je pense par exemple oui, aux, alors... aux acteurs du monde économique. Ou euh, vous parliez de Roissy, peut-être. Voilà. Est-ce que oui. euh... donc, donc on est, vous savez que donc je, moi je suis président de Grand grande agglomération, mais je suis aussi le, le président d'un un, nouvelle échelle, d'un nouveau périmètre qui s'appelle le PETR, donc qui est un pôle territorial euh, et équilibre territorial qui regroupe. Euh, 4 PCI et 166 communes et nous sommes en train de travailler justement sur, tout ces, sur, tout ces, sur toutes ces thématiques notamment sur un schéma de cohérence territoriale avec toutes les discussions que vous pouvez imaginer et puis le contrat de relance et de transition écologique il a été fait dans le périmètre justement de ce bassin de vie pour justement qu'on puisse travailler ensemble sur l'ensemble des thématiques dont on vient de parler notre projet de, de, de Virgule, parce que c'est de ça dont il s'agit, pour vraiment euh, être complètement désenclavé et puis décarboner aussi les échanges, puisqu'on a beaucoup d'employés, de, de, de, de, d'ouvriers qui travaillent sur voici et, et qui prennent leur voiture. Et on voit bien en ce moment, avec le, le, le coût du, le, le du gasoil, qu'il va falloir trouver d'autres modes de transport. On est à l'échelle de l'Aisne, bien sûr, du sud de l'Aisne, et bien sûr... Euh, je dirais que cette virgule, c'est depuis l'an, ce sera toute la partie est des Hauts-de-France qui sera reliée à Roissy, l'ouest étant relié via le barocré et Roissy, et on aura ainsi, je pense, une véritable métropolisation de notre Picardie, qui fait maintenant partie des Hauts-de-France. Donc on est, on est dans, un, dans, une, dans un périmètre, dans une échelle gagnant-gagnant avec le Grand Paris, mais aussi avec l'aéroport de Roissy, moi, ce, qui, ce que je retiens aussi euh, et qui est intéressant, c'est euh, ce qui s'est passé avec la vallée de Seine euh, et Île-de-France et Normandie. Ce que, ce que je retiens, c'est surtout euh, les, les retombées à la fois économiques, mais aussi euh, ce qui a été mis en place. Et, et je pense qu'en matière de transport, si on veut réussir, et on va réussir, peut-être qu'il faut réfléchir à une gouvernance unifiée des, de l'ensemble des mobilités, d'accessibilité, et notamment en matière de transport ferroviaire. Il va falloir euh, bien sûr travailler sur euh, notamment au plan financier avec l'État dans le cadre du plan de relance, pourquoi pas, pour, euh, pour financer un certain nombre d'aménagements euh, de cette nature. Et puis euh, j'aimerais avoir aussi un retour sur ce qui était mis en place sur le contrat de plan interrégional, notamment entre le, dans la vallée de Seine, entre la Normandie et l'Île-de-France, pour savoir un peu quel est le retour d'expérience de ce contrat de plan interrégional. D'accord. Alors réponse réponse balobon, je vais essayer en tout cas. Pas une réponse de Normand. Pas une réponse de Normand, une réponse à la hauteur, j'espère, de, de, de, de l'enjeu de la vallée de Seine. Alors euh, contrat de plan État interrégion et je reviendrai sur la question de que vous avez soulevé les, des mobilités. Euh, contrat de plan est État interrégion, donc une, une, première, une première salve sur euh, sur cinq ans 2015 2020 poussé un petit peu pour des raisons de, des raisons de budget des raisons euh, politique aussi, des chances politiques aussi les régionales qui avaient été repoussées etc euh, jusqu'à donc il y a eu deux avenants on en est au deuxième avenant 2022 et la préparation d'un deuxième contrat de plan État à interrégion euh, qui est toujours en cours de préparation très honnêtement euh, la le premier contrat de plan, comme j'ai dit, il était richement doté. Euh, beaucoup de l'État, beaucoup de la région de Normandie, un petit peu moins de la région Île-de-France, il faut le reconnaître. Il a servi à financer des infrastructures, et essentiellement des infrastructures de transport, et comme je jamais mentionné tout à l'heure, pour remettre à niveau le, la dimension multimodale de l'axe Seine, donc portuaire, fluviale, ferroviaire. Il y a eu notamment 300 millions qui ont été mis sur la recréation d'un itinéraire de fret, euh, pas très, très allez, pas tout à fait jusqu'à Soissons, mais pas très, très loin, permettant en tout cas d'aller du Havre-Rouen euh, jusqu'à Creil, en évitant soigneusement le grand embouteillage ferroviaire que représente euh, l'ouest francilien actuel. Ceci étant, à l'origine du projet et de la vision de l'Axe Seine, il y avait un projet de ligne nouvelle Paris-Normandie. Une ligne qui se voulait être une sorte de TGV d'aménagement du territoire, un TGV à 250 km h qui aurait servi aussi bien donc l'axe Paris-Rouen-Le Havre, le plus vieil axe ferroviaire existant encore aujourd'hui en France, hein, et l'axe paris Caen cherbourg avec des maillages territoriaux complémentaires. Nous étions en 2008 au moment de la formulation de ce projet. Nous sommes en 2022, c'est toujours un projet. Et il y a fort à parier, malheureusement, qu'à l'aune de la réalité des investissements à faire et des conflits d'usage, on reviendra sur la question d'USAN portée à grande échelle il y a fort à parier, malheureusement, que la ligne nouvelle Paris-Normandie reste pendant encore très longtemps un projet. Et j'applaudis ce que vous avez réussi à faire, aussi bien du côté euh, Cray-Roissy de la virgule euh, qui, euh, qui va qui va se mettre en place, d'arriver à connecter des bassins de vie à des infrastructures euh, des infrastructures existantes et efficaces pour euh, aller pour, pour pour aller vers beaucoup plus d'efficacité en termes de mobilité qui reste aujourd'hui un point non résolu entre l'île de France et la Normandie très clairement merci Merci beaucoup. Est-ce que, euh, peut-être, euh, pour conclure, euh, on, on aurait souhaité entendre chacun d'entre vous euh, rapidement sur quel, sont le, quel est l'axe prioritaire, selon vous, à développer pour euh, valoriser au mieux ces, ces coopérations entre euh, différents territoires Peut-être Philippe <rire> Euh, bah, c'est ce qui vient d'être dit. Pour moi, ce sont les connexions, hein. les, les transports. C'est le meilleur moyen de, de mettre en synergie les potentialités des différents territoires. Donc, c'est essentiel. Enfin, c okay. on, on, le, on le constate dans la théorie économique, et, et là, on le voit dans la réalité. Et c'est vraiment malheureux qu que le projet, par exemple, de ferroviaire, là, quoi, les projets ferroviaires de la Normandie ne soient pas mis en œuvre. Enfin, c'est. Donc un, ré un réinvestissement dans les infrastructures de oui oui, oui, oui, oui. Alexandre Coulomb Moi, je dirais, c'est à l'incrément, je dirais, moi aussi, je, je partage, vous avez bien compris, à travers la, la stratégie, notre stratégie et la volonté politique, bien sûr, les voies de communication sont quelque chose de très important. Je dirais quand même, on a, on a une expérience qui, qui a réussi, un, notamment dans le périmètre de la mise à deux fois de voies de, de la route nationale 2. J'insiste parce qu'il y avait deux départements, il y avait l'État et deux départements qui étaient le département de l'Aisne et le département de l'Oise. Alors dire que ça a été facile tous les jours, ça serait mentir, mais en tout cas on a réussi à travailler ensemble pour avoir enfin une, une autoroute de 110 km h gratuite. Et je pense que je disais tout à l'heure, ce qui était un handicap est devenu effectivement aujourd'hui une véritable opportunité. Donc, je, je suis persuadé, et, et, et à travers ce qu'a dit M. Ancel aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'État et la SNCF calculent le retour sur investissement à partir d'un nombre de personnes qui montent dans le train. Et aujourd'hui, il faudrait qu'ils changent effectivement de logiciel, qu'ils lisent votre documentation, pour qu'effectivement, ils voient comment on peut aujourd'hui raccrocher... Des territoires urbains à proximité, euh, qui sont de l'autre côté de la périphérie, comment les raccrocher à une grande métropole dans un deal qui soit gagnant-gagnant Merci beaucoup, Monsieur Crémon. Si je me permets, je voudrais rajouter juste un petit mot pour euh, aller vers le sens que Monsieur Crémont a, a, a initié. Euh, il ne faut pas nous oublier aussi que euh, la mobilité ce n'est pas que le train. Et dans le cadre de la loi Lhomme. Les bassins de mobilité qui vont être mis en place, et la région des Hauts-de-France est une des plus avancées en la matière, va permettre aussi de donner beaucoup plus de capacité à nos concitoyens de pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement et d'avoir des communications aussi entre bassins de mobilité qui permettront aussi d'avoir une attractivité territoriale. Merci. Oui, et euh, bon, bah, je, je rejoins ce qui, ce qui vient d'être dit, hein, sans, sans surprise. Je pense que les connexions et, et la mobilité, c'est vraiment euh, l'enjeu central. Euh, Aujourd'hui, Grenoble a un réseau de transport en commun qui est performant, qui est, qui est complet, avec tramway, bus, euh, qui vraiment en plus travaillent en commun entre plusieurs intercommunalités. Euh, je pense que c'est des transitions qu on a, qui ont été prises rapidement, ne serait-ce que par le premier transport par câble et avec une entreprise hein, comme POMA qui est sur notre territoire et qu'on va encore développer euh, aujourd'hui, euh, il nous manque. Euh, donc, euh, on a ce côté euh, à Grenoble, en tout cas, c'est ce que euh, je voulais dire. Euh, on a tout d'une grande, euh, pour ne pas faire d'appel sur la mobilité, mais euh, c'est vrai en termes d'attractivité euh, pour nos entreprises, sur notre tissu économique, on a vraiment de l'emploi par rapport à ça, euh, on a un enjeu de, de recruter des, des jeunes talents qualifiés ou même peu qualifiés par rapport à, à, à nos secteurs industriels. Pour ça, on a besoin de pouvoir garantir une mobilité performante et euh, d'avoir notamment ce fameux RER métropolitain qu'on qu évoquait précédemment. Le train, les transports ferroviaires sont vraiment ce qui manque le plus cruellement aujourd'hui euh, dans, euh, dans notre territoire. Et euh, toutes les intercommunalités voisines jusqu'à la région se, euh, réclament ce RER métropolitain pour Grenoble sur lequel on a énormément de retard. Donc euh, c'est aussi ces alliances-là, ce constat commun et cette envie commune d'aller plus loin et d'enrichir de, notre territoire. Alors on est certes la première ville du vélo en domicile-travail, mais on ne peut pas tout faire à vélo quand même. Donc, donc on va avoir besoin d'un petit coup de pouce sur le ferroviaire. Mmh. Merci. La, la, le, le, le, le développement ou l'accompagnement de, de, de la structuration de l'axe Seine s'est fait donc à travers notamment une coopération Normandie-Île-de-France. La prochaine étape, et je me tourne vers le président Crémont, la prochaine étape, on, on la connaît. C'est un territoire à trois régions Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, dans le cadre de la vision Senesco. D'ici à 2030, le canal Seine-Nord-Europe sera devenu probablement, très probablement, et nous le souhaitons tous, une réalité. Nous aurons une connexion complète entre Dunkerque, le Grand, les Hauts-de-France, le Grand Paris, la Normandie jusqu'à l'Estuaire du Havre. Donc notre prochain travail, il est à trois régions, entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Normandie, pour avoir on va dire quelques décennies de visibilité sur ce que va être la suite du 21e siècle. Et là où il y a une volonté, bien sûr, il y a un chemin. Alexandre Clonand Oui, moi, moi je dirais que, bon, on, on l'a tous remarqué, on est dans une période de transition. Euh, on, les, on le voit aujourd'hui sur les questions énergétiques euh, qui vont devenir un enjeu majeur. Et je pense qu'il y a des objectifs qui doivent être posés, mais qui doivent aussi être déclinés dans les réalités des territoires. Ça, c'est important. Et pour que ce soit décliné, il faut qu'il y ait une gouvernance adaptée. Et donc l'enjeu de la gouvernance de ces transitions énergétiques à l'échelle locale, à mon sens, est extrêmement importante. Je pense que c'est quelque chose qui transparaît largement de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Très bien. Merci à tous. Je vais maintenant céder la parole à Vincent, peut-être, pour un mot de synthèse. Alors, c'est toujours un exercice délicat, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, je vais rassembler vos, vos propos, peut-être, et les, les idées qui ont été échangées au cours de quatre grands, quatre grands points. Euh, premièrement, ben, c'est vrai qu'on a vu, à travers vos différentes interventions... Euh, l'intensification des liens qui existent entre les métropoles et leurs périphéries. Alors on l'a vu sur l'économique, sur l'industriel, sur le résidentiel on l'a vu sur le culturel sur le tourisme, on l'a vu aussi sur des enjeux de transition euh, écologique d'économie et de société bas carbone etc. Alors évidemment ça pose un certain nombre d'enjeux en, derrière parce qu'on voit bien qu'il y a des enjeux qui sont des compétitivités d'entreprise. C'était le cas d'Esté, où finalement, le ST est sur deux sites, Grenoble et Grésivaudan, bah, La coopération elle est nécessaire derrière entre les collectivités pour finalement permettre le développe, accompagner le développement de l'entreprise, mais aussi répondre aux, aux enjeux de mobilité des salariés et, et d'autres enjeux. Mais c'est aussi des enjeux de compétitivité territoriale. Quand on pense à la Vallée de Seine... Euh, je, les portuaires, on va dire, mais aussi quand on pense à CDG et, et son environnement, placé au portuaire, on voit bien qu'il y a euh, des territoires qui sont dans des contextes institutionnels et administratifs différents, mais qui finalement partagent une même infrastructure, un même axe, et sur lequel finalement les coopérations peuvent intensifier euh, la compétitivité globale euh, des territoires, des entreprises qui s'y trouvent, mais aussi évidemment, euh, ça peut améliorer complètement euh, la qualité de vie. Il y a un enjeu, évidemment, que vous avez tous évoqué, qui est un enjeu de, de mobilité. On, on le voit à la petite échelle, on le voit à la grande échelle. Et ce n'est pas si simple que ça, derrière, en, en termes de mobilité. Mais euh, c'est un, un enjeu majeur parce que, vous l'avez rappelé, derrière, on va quand même on a des enjeux ZAN et on a des enjeux ZEN de neutralité carbone, et donc derrière la mobilité, ben, il faut travailler à la petite échelle, on peut le faire le vélo, et, et, et mélina Ehringen nous le disait tout à l'heure, mais on peut le faire il faut le faire à grande échelle avec les questions de RER, avec des questions de train euh, ou de mobilité en, en voiture décarbonée. Bien évidemment, il y a des enjeux du point de vue des habitants, parce que celles et ceux qui bougent, ils cherchent une qualité de vie. Alain Cremont l'a beaucoup exprimé sur son projet, sur le sur le Grand Soisson, mais on le retrouve un peu partout dans les différents territoires. C'était évoqué aussi sur Grenoble, c'est la même chose dans le cadre du Grand Paris. Hein. Évidemment, un enjeu de, de qualité de vie. Et donc un autre enjeu derrière évidemment c'est la question sociale qui a été posée euh, dès le début en se disant mais finalement euh, ces coopérations elles doivent aussi euh, servir à finalement, éviter l'éviction de certaines populations finalement du rythme de la société, du rythme de la vie économique pour au contraire rassembler. Euh, ce qui m'amène évidemment au, au deuxième point euh, que plusieurs d'entre vous ont évoqué, bah, relation métropole-périphérie c'est peut-être un peu centre-périphérie, euh, du grand avec les petits, c'est peut-être pas certainement la façon dont il faut exprimer les choses et certainement pas la vision qu'il faut avoir. Donc il faut passer de cette relation centre-périphérie à cette question de, plus d'entre vous évoquaient la question de complémentarité, de chaîne de valeur, de recré, de coopération, quoi, finalement. Donc ça, c'est un élément important. En effet, il ne faut pas que ce soit les grandes métropoles qui travaillent leur interland en disant « j'ai besoin de ça, tu vas m'aider », mais vraiment aller dans des co-créations de valeur euh, qui soient bénéfiques pour tous. Ce qui amène finalement à passer d'une vision de métropole à, ah, euh, ça va peut-être faire sourire euh, Frédéric, mais méga métropole ou méga région. Euh, il y a eu des travaux qui ont été menés euh, il y a de nombreuses années là-dessus en disant mais il faut penser euh, à une échelle élargie. Ça ne veut pas dire qu'il faut fusionner parce que la France a toujours cette tendance à dire bon bah, on va, du coup on va fusionner tout et, et on va recréer encore quelque chose. Non, on voit bien que dans les projets que vous avez exprimés, bah, finalement, ça passe par beaucoup de coopérations, et des coopérations qui sont euh, agiles, créatrices de valeur, euh, qui sont opportunistes aussi par moments, qui s'appuient sur de la géographie, sur de la mutualisation, etc. Alors du coup, ça m'amène au quatrième point qui est, euh, bah, finalement, une fois qu'on a dit ça, comment on fait concrètement euh, à travers ces coopérations et, et ces mutualisations Moi, j'ai retenu un mot que vous avez exprimé, c'est le mot projet. Il faut un projet, il faut une vision. Euh, là où il y a une volonté, il y a un chemin, ben c'est sûr, mais la volonté, ça matérialise bien le projet, pro, le projet d'un collectif. Et c'est ça qui est évidemment important à mettre en avant. Deuxième élément, il faut révéler le territoire. Alors, merci Frédéric d'avoir un petit peu <rire> mis en avant un certain nombre de travaux qu'on a pu mener ensemble. Mais c'est vrai qu'il faut mutualiser de l'ingénierie. On l'a fait entre les chambres de commerce, les agences d'urbanisme, les collectivités. Euh, sur la vallée de Seine, ce qui a permis de révéler, c'est-à-dire révéler, comprendre ce territoire, comment il fonctionne, comment il ne fonctionne pas et où est-ce qu'on peut, est qu peut agir pour aller un petit peu plus loin. Euh, ce qui amène évidemment toujours dans cette question comment on fait euh, à la question finalement de, des modes de coopération. On peut avoir des coopérations globales, c'est mais on sait que c'est pas simple, c'est lourd, etc. Puis des coopérations sur des sujets précis, c'était évoqué sur le pacte économique local par exemple, sur le PETR, etc. Ça peut passer aussi par des organismes qui évoluent. Le cas d'Aropa est très très intéressant, c'est que finalement, euh, plutôt que d'avoir plusieurs, plusieurs autorités, on va dire portuaires, qui travaillent dans leur périmètre avec des clients qui eux travaillent sur un faisceau, se bah, dire finalement on travaille tous ensemble, devenir un peu intelligent par rapport à une logique client, ça semble tellement évident, mais ça impose de sortir de ces périmètres administratifs pour se dire bah, finalement comment je sers un petit peu mieux les uns et les autres. Et donc, évidemment, on en revient toujours derrière à cette question de projet. Et derrière les organismes, vous avez aussi évoqué, évidemment, la question de coopération sur des sujets d'avenir. Euh, ZAN, ZEN, c'est évident. La coopération, aujourd'hui, elle peut même commencer par ça, parce qu'on sait bien que les métropoles sont pauvres en alimentaire et, et qu'elles se nourrissent des relations qu'elles ont avec les territoires limitrophes, et que ça peut créer de la valeur, aussi, dans ces territoires limitrophes, on peut penser au circuit court de proximité alimentaire, mais en matière énergétique, euh, ça a été évoqué avec la houille blanche, mais euh, demain, les ENR, c'est bien la question de comment on va finalement arriver à euh, partager, créer de la production locale et la partager sur des échelles qui évidemment sont, dépassent très souvent euh, les périmètres administratifs euh, des uns et des autres. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire là-dessus, euh, sur tout ce que vous avez dit. J'essaie de résumer autour de ces quatre grands points. Je crois qu'on peut euh, remercier nos... Nos intervenants par ordre d'apparition euh, Philippe Ancel, euh, Alexandre Coulondre, euh, Mila Mélina Eringer, euh, Alain Crémont, euh, euh, Olivier en, en, en Grand, pardon, et puis euh, Frédéric Leroux. Merci. Euh, à toutes et à tous, on était très masculin comme plateau, ça, voilà. Mais merci Melina du coup d'avoir représenté la féminine. On essaiera d'avoir des débats peut-être aussi plus équilibrés, je dirais, dans la répartition paritaire. Merci à tous et à toutes de votre de votre participation et des idées que vous avez voulu partager avec nous ce matin. Et puis, euh, vous, vous, celles et ceux qui, évidemment, nous regardent sur Internet, n'hésitez pas à réagir sur cette conférence. On se fera plaisir évidemment euh, à vous répondre et aussi à partager vos remarques, vos commentaires à nos intervenants. Merci beaucoup et excellente journée à tous et à toutes.